Bonjour les amis, comme vous pouvez le voir donc euh, mes prévisions euh, se confirment donc euh, le DAX est en train de continuer à monter donc si vous regardez mes vidéos précédentes donc, je vous confirmais euh, que mon impression était que le marché allait être soutenu et qu'il euh, allait remonter après la chute euh, qu'on a connue. Donc on voit ici en mensuel donc cette euh, forte mèche. Donc qui s'est dessiné déjà depuis quelques jours. Si on va ici en weekly donc vous voyez deux grosses bougies vertes ici. Donc on a un stochastique ici et donc on a des journées qui commencent comme, comme aujourd'hui. Vous voyez avec un gap important et avec le market profile donc vous voyez on a vraiment une indication claire de ce que va faire le marché. Donc euh, des gros gains pour euh, certains de mes clients. Donc j'ai un client qui est déjà à plus de 100% depuis euh, le début janvier en utilisant uniquement la technique euh, du market profile. Donc vous voyez très clairement on sait en début de journée ce que va faire le marché et ça se confirme quelques heures après. Donc euh, gros gains pour euh, les traders qui profitent donc euh, de ce mouvement actuellement et qui ont les bonnes techniques de trading donc on peut voir euh, vraiment un mouvement assez important donc depuis le bas ici qui remonte donc on est descendu jusqu'à presque 12.356 et là on est à 14.500 donc on a vraiment une remontée assez forte euh, des marchés. Par contre le Facebook s'est pris une grosse gamelle, il a perdu à peu près euh, 50% de de, de sa valeur en bourse en quelques jours donc euh, bon bah c'est un peu aussi sa, sa, sa technique qu'il perd, perd des utilisateurs, euh, ça devient assez euh, incroyable la manière dont, dont il agit. Donc euh, si on regarde sur, euh, le, sur, sur le marché donc euh, l'évolution de Facebook bah, on voit très bien que là ça a été assez euh, assez catastrophique donc il y a eu une chute très très importante donc si on regarde facebook donc là on a une chute vraiment très forte vous voyez là on était à 375 on est descendu sous les sous les, euh, les 200 donc c'est vraiment euh, assez catastrophique pour euh, cette action par contre les indices eux donc euh, se maintiennent très bien. Facebook bien sûr euh, on a vu pendant la pandémie euh, qu'il avait une, une stratégie assez, assez incroyable donc de censure de commentaires. Donc euh, patron de Facebook il se croit tout permis, il a été même jusqu'à euh, interdire au, donc à Trump de, de publier donc il se prend, il, je ne sais pas pour qui il se prend ce mec euh, mais bon. Euh, on voit, on voit le résultat donc maintenant il a même euh, au pays euh, proche de la Russie autorisé à ce qu'on on incite euh, à tuer euh, les Russes donc c'est assez incroyable ce mec euh, Mark Zuckerberg euh, c'est assez incroyable donc voilà la rançon euh, de, de la gloire, voilà voilà ce qu'il a maintenant, euh, perdu 50%, euh, de la valeur de Facebook et les, la plupart, enfin une gr grosse partie des utilisateurs quittent la plateforme. Donc voilà euh, ce qu'il a, qu a obtenu. Donc euh, par contre si vous utilisez vous euh, les bonnes techniques, euh, si vous n'investissez pas, euh, si pas à long terme eh bien ce genre de problème ne vous, euh, ne vous arrivera pas. Donc tradez plutôt les indices plutôt que des des actions, euh, des actions individuelles donc euh, c'est beaucoup moins risqué et avec euh, le Market Profile donc vous avez des, des résultats euh, beaucoup plus faciles donc de, vous aurez donc une compréhension du marché et pourrez savoir euh, au début euh, de la journée ce que le marché va faire. Donc vous voyez on a très souvent, chaque journée donc il y a une configuration comme ceci vous permet d'envisager ce qui va se passer euh, par la suite. Donc euh, le Market Profile est vraiment un outil très très très utile. Donc euh, je vous invite à, à vous former à ça, ce sera un très bon complément de toutes vos connaissances actuelles. Et euh, ça vous permettra donc d'augmenter vos résultats même si vous utilisez uniquement le market profile. Vous pouvez très bien trader uniquement au market profile et vous aurez, vous verrez très rapidement donc une amélioration de vos résultats. Donc euh, comme je vous ai dit le marché continue de monter. Vous voyez ici on est en 30 minutes et on voit très nettement donc une hausse continue des marchés. Donc les marchés qui, qui refont très fortement leurs leur pertes et je pense que ça va encore continuer quelques jours. Donc malgré ce qui se passe, malgré le conflit en Ukraine, bon les banques centrales continuent de soutenir le marché comme ce qui s'est passé lors de, de la pandémie. Donc on a vraiment des, des journées qui permettent de faire des gains très importants et d'avoir une probabilité de réussite très très importante si vous utilisez un outil comme le market profile. Donc voilà la conclusion, voilà les résultats que moi je vois et qui me permettent donc d'anticiper un petit peu ce que va faire le marché. Mais je fais toujours des trades très courts donc du scalping parce que c'est ce qui nous permet de faire les meilleurs résultats, d'avoir des meilleurs résultats que si vous tradez à court terme puisqu'on peut très bien profiter de mouvements dans un sens puis de mouvements dans un autre et reprendre encore des mouvements ce que vous n'avez pas si vous faites de l'investissement à long terme ou du, ou du trading même à long terme de plusieurs jours. Donc avec ma méthode, on coupe ces positions très rapidement et on cumule donc les positions. Ça vous permet également de ne trader qu'une partie de la journée. Vous n'êtes pas obligé de rester toute la journée devant vos écrans et vous aurez donc des résultats très très bon avec le scalping et avec le market profile. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez une de mes formations si vous êtes intéressé à obtenir de très bons résultats sur des marchés fantastiques comme ce qu'on a actuellement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.